Bonjour les amis, je suis ici à Costa del Silencio dans le sud de Tenerife. Donc, Costa del Silencio, il y a un petit peu de vent aujourd'hui, mais il fait 30 degrés. Nous sommes début du mois d'octobre, comme vous voyez. Euh, très beau temps, les gens en profitent pour aller à la piscine. Donc, c'est très agréable ici. Si vous souhaitez passer du bon temps en hiver ici, c'est un endroit très intéressant, donc ici dans le sud de Tenerife. Dans cette vidéo, je voudrais vous parler de la règle numéro 2 pour devenir un bon trader. La règle numéro 2, je pense que c'est celle où il faut absolument ne prendre qu'un trade à la fois quand vous êtes débutant. Donc lorsque vous ne maîtrisez pas encore bien une méthode de trading, et bien vous pouvez vous positionner pas de manière idéale et euh, il se peut que par exemple si vous pensez que le marché va monter vous allez prendre un trade à l'achat et puis vous voyez que contrairement à ce que vous attendiez le marché descend. Alors vous vous dites bon ben, il va certainement repartir dans le sens que je voudrais donc je vais reprendre une position un petit peu plus bas et, et même peut-être une position euh, plus grosse ou, ou deux positions et à ce moment-là ça va vite compenser la perte que j'ai déjà euh, avec ma première position. Et ça c'est l'erreur à ne pas faire, donc la règle numéro 2 c'est ne prenez qu'un trade à la fois parce que c'est comme ça que vous allez accumuler les pertes et vous pouvez très bien en une matinée perdre 50% de votre compte ou la totalité de votre compte en accumulant ainsi les trades qui partent dans le mauvais sens. Et pourquoi est-ce qu'ils partent dans le mauvais sens Il peut y avoir plusieurs raisons. Soit vous n'avez pas pris le temps de bien analyser le marché, Soit votre méthode pour déterminer où et quand prendre un trade n'est pas encore au point, soit vous n'avez pas suivi de formation et ça c'est malheureusement ce que font la plupart des gens, euh, soit eh bien vous êtes juste à un moment donné où il y a une correction du marché et le marché peut descendre parfois très fort. Euh, à l'opposé du sens général du marché, si vous regardez le marché sur 1 heure, sur 4 heures, il peut très bien être haussier et puis à un moment donné vous avez une forte correction et il baisse assez fortement et vous vous attendiez à ce qui monte, ce qui est tout à fait logique mais vous êtes arrivé juste au moment d'une correction. Donc si ça arrive, ça, ça peut arriver, eh bien, le mieux est de couper rapidement votre position en perte, la seule position que vous prenez et vous attendez, vous regardez ce qui se passe si logiquement le marché, vous faites bien votre analyse et le marché est dans une tendance haussière et bien vous attendez qu'il se repositionne à la hausse et vous reprenez un trade et normalement en 2-3 trades vous aurez compensé rapidement la perte que vous venez de faire. Donc, évitez surtout de prendre plusieurs trades parce que vous allez accumuler les pertes, vous allez, vous allez à la catastrophe comme ça. Si vous perdez en, en peu de temps 20% de votre compte, ça va être compliqué de les rattraper. Donc ne faites pas ça, si vous êtes débutant, prenez un seul trade à la fois. Et si vous faites du scalping comme ce que je recommande, prenez surtout au début des petites positions, un trade à la fois et s'il se passe que ce que je viens de vous expliquer, eh bien vous coupez. Comme vous avez un taux de réussite de 95% à 100% certains jours, eh bien vous rattraperez rapidement ça. Mais euh, il faut absolument éviter d'accumuler les trades. En scalping, vous oubliez euh, de prendre plusieurs trades à la fois. Vous tradez un trade à la fois et à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Vous pourrez trader en, sécurisé, en sécurité avec un taux de réussite très élevé. Donc, C'est ce que je vous recommande. Comme je vous l'ai dit dans les autres vidéos, le scalping c'est pour moi la meilleure méthode qui a le moins de risques, vous n'avez pas besoin d'être longtemps devant les écrans, vous prenez un trade quelques secondes, si vous avez autre chose à faire et eh bien vous partez faire autre chose, il n'y a aucun problème. Tandis que si vous faites du day trading et eh bien vous devez surveiller vos positions pendant des heures, voir ce qui se passe parce qu'il peut y avoir un retournement à n'importe quel moment. Donc si vous n'êtes pas là pour vérifier ce qui se passe eh bien ça peut être dangereux. Donc euh, le scalping c'est pour moi la manière la plus sécurisée de faire du trading et la moins stressante puisque quand votre trade est coupé après quelques secondes, vous êtes relax, vous ne risquez plus rien, donc pas de problème. J'ai connu des périodes où je faisais des, des longs trades, même des trades que je laissais ouverts la nuit, et bien je me levais la nuit pour voir comment ça se passait. Hein, et quand on est en perte, on se dit « bon euh, on dort mal », puis on se dit « est-ce que ça va re se retourner ?» On regarde et on voit que le marché a encore plongé plus, euh, C'est vraiment pas comique. Hein. Donc si vous voulez euh, des cauchemars en trading, eh c'est ça, c'est vous faites des longs trades euh, sur, du day trading ou du swing trading si vous êtes débutant et ça, ça risque euh, de vous dégoûter du trading. Donc si vous ne voulez pas être dégoûté du trading, si vous voulez vraiment vous amuser, apprécier et gagner de l'argent en trading, eh bien faites du scalping. Donc si vous voulez une méthode de trading efficace de scalping, je vous propose ma méthode de scalping, vous avez un lien ici dans la vidéo et sous la vidéo. Vous pouvez vous inscrire, vous aurez directement la totalité des vidéos, vous comprendrez très facilement. En 2-3 jours maximum vous aurez fait le tour des vidéos et vous pourrez pratiquer cela sur un compte de démonstration il n'y a aucun problème, aucun risque, c'est de l'argent virtuel et si vous mettez en pratique mon conseil numéro 2, vous verrez qu'en suivant la technique que je donne dans ma formation au scalping, vous devez arriver à 95% de taux de réussite et tout se passera bien. Voilà j'espère que vous avez aimé cette vidéo, likez-la si c'est le cas et partagez-la, ça me fera plaisir et m'encouragera à faire d'autres vidéos. Euh, N'hésitez pas à me contacter, à mettre des commentaires, vous me direz si le conseil que je vous ai donné aujourd'hui vous a été profitable. Ainsi on progressera et je vous donnerai encore d'autres conseils. Voilà, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, allez-y et cliquez sur la petite cloche. Ainsi vous aurez un avis lorsque je publie une prochaine vidéo avec un autre conseil. A très bientôt, au revoir.